Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter euh, cette nouvelle vidéo qui va parler de l'opportunité Tyrus. Certainement, beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais là, je vais vous présenter euh, le plan euh, Fast Money, le programme Fast Money des Tiruste, particulièrement euh, le Fast Money, 150 dollars sur lequel je vais vous montrer comment euh, intégrer, comment s'inscrire. Maintenant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, déjà je vais vous inviter à vous abonner, à liker et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors, euh, pour vous briefer, déjà c'est quoi Tirus Tirus est une entreprise russe qui fait dans divers secteurs d'activité. TIRUS a 17 directions, parmi lesquelles NTIC, TIRUS a son propre casino en ligne. Avec TIRUS, vous pouvez acheter vos actions et bénéficier des dividendes de, du casino, de, de leur messagerie. TIRUS a sa propre messagerie instantanée, qu'on appelle euh, le messager de TIRUS. TIRUS a sa propre crypto-monnaie. TIRUS fait dans l'immobilier aussi. Donc vous pouvez voir ici les différents les différentes directions de Tirus. Nous ici ce qui va nous intéresser c'est le programme Fast Money. Alors, au niveau du Fast 75 comme vous pouvez le voir ici avec Tirus, lorsque vous intégrez le Fast 75, vous invitez au minimum deux personnes et lorsque chacune des deux personnes va inviter une personne, donc vous, vous occupez euh, les deux les deux places 3 et 4 vont être euh, occupées et donc vous avez bouclé. Dès que cette boucle est terminée, vous empochez directement. Euh, vous gagnez 225 dollars et donc 200 dollars vont dans votre poche et 25 dollars sont automatiquement réinvestis pour le fast 25. Voilà donc maintenant pour ceux qui n'ont pas l'argent pour commencer au fast 75 dollars, ils peuvent commencer à 25 dollars. L'avantage avec Thierry c'est que vous pouvez bénéficier des débordements de vos euh, parrains. Par exemple, moi cette position-ci, si je parraine celui-ci va bénéficier de mon débordement, celui-ci va bénéficier de mon débordement, ainsi de suite. Et la nouvelle méthode de tirage que nous mettons sur pied, c'est celle de faciliter les parrainages. Donc, n'ayez pas peur de vous de souscrire au programme Fast monnaie, parce que le système de parrainage est de telle sorte que on inscrit les uns sous les autres au fur et à mesure qu'ils adhèrent euh, à notre équipe particulièrement à la mienne quand vous arrivez je vous intègre derrière celui qui arrive avant vous etc etc et vous n'avez pas de problème de parrainage ainsi de suite vous allez gagner vos 200 dollars au minimum chaque deux semaines alors le programme qui va nous intéresser aujourd'hui c'est le programme fast money euh, que je vais lancer aujourd'hui même vous verrez les résultats pour ceux qui veulent me rejoindre surtout n'hésitez pas N'hésitez pas à me contacter, à laisser un commentaire et pour que je vous intègre dans le groupe Fast Money soit 150 dollars. Alors, avec le programme Fast Money 150 dollars, il est plutôt particulier et plus intéressant encore. Pourquoi Parce que vous avez juste une boucle qui va boucler à l'infini. Pourquoi Parce que dès que vous bouclez les quatre positions automatiquement, vous avez un 150 dollars qui est réinvesti pour vous repositionner au centre de votre anneau et vous empocher 300 dollars. Et l'équipe qui vous suivait derrière vous retrouve. Et maintenant, si vous êtes quelqu'un qui travaille, si vous êtes un top leader dynamique, vous allez vous faire au minimum 600 dollars par semaine avec ce programme Face Money de Tyrus, qui est formidable. Donc, avant de nous inscrire au niveau du Face 150 dollars, je vais vous présenter en bref les licences de TIRUS. Sachez que vous pouvez intégrer le programme de TIRUS avec seulement 10 dollars. Donc, ici... C'est un de mes deuxièmes comptes Thurus parce que vous verrez que dans mon compte principal, je suis très avancé euh, en termes d'anneaux. Donc, vous pouvez devenir partenaire turus avec seulement 10 dollars. Je dis bien seulement 10 dollars, soit une valeur de 6700 francs CFA. Vous devenez partenaire de cette holding impressionnante qui paye et existe depuis déjà 4 ans. Donc, voilà. Je vais pas être longue, donc... Avec le Fast Money, vous avez la possibilité de prendre position soit en Bitcoin, soit en PM. Donc, ce que je vous recommande, c'est de, de faire en, en PM. Pourquoi Parce que c'est instantané, la position. En Bitcoin, vous savez, ça nécessite des confirmations euh, des plateformes, blockchain et autres. Donc, c'est soit si vous mettez en Bitcoin, mettez en priorité l'envoi, mais je vous recommande le Perfect Money. Donc, sans plus tarder, je vais lancer... Euh, je vais prendre ma position avec le Perfect Money. Okay. Donc, euh, dès que vous rentrez vos informations, euh, voilà, vous avez la page de confirmation de votre paiement. Donc, ici, euh, je vais mettre mon code CAD. Pour euh, la sécurité c'est comme un mot de passe supplémentaire avant de valider une transaction c'est important pour tous les comptes perfect money pour qu'on ne puisse pas vider votre compte pp money en cas de piratage chose qu'un de mes clients a connu très récemment donc voilà ok donc paiement qu'on peut complète euh, So, on va cliquer sur poursuivre, vous allez voir que instantanément euh, votre position euh, Fast est activée. Donc voilà, et c'est parti, opération 200$ la semaine, si tu veux rejoindre ma team, surtout n'hésite pas, euh, je mettrai le lien d'inscription en commentaire de la vidéo. Voilà, tu as la possibilité soit de commencer au face 75, soit au face 150. Pour ceux qui veulent commencer au face 25$, dollars je vous invite à me contacter d'abord pour vous donner un autre lien uniquement pour le FAS 150. Déjà, je vais le mettre en description de la vidéo, pour ceux qui veulent l'intégrer qui veulent commencer avec 100, euh, le Fa 25$, vous allez trouver un lien à part. Mais pour ceux qui veulent débuter avec le Fa 150$, le Fa 75$, et que vous voulez vraiment bénéficier des mes débordements, il est important de respecter les liens avec lesquels vous allez vous inscrire. Donc voilà. Euh... Je pense qu'on est bon pour la vidéo. Comme je le disais tantôt, dès que ces quatre positions sont occupées, vous empochez 300 dollars. Pourquoi Parce que vous gagnez en fait 450 dollars, mais 150 dollars sont automatiquement réinvestis ici. Ça signifie que vous investissez une seule fois, mais vous gagnez plusieurs fois vos 300 dollars. Donc, j'espère que la vidéo a été très claire. Si vous n'avez pas compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le groupe d'informations de Thirus que je vais partager en description de cette vidéo. Euh, j'espère vous revoir très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à cliquer sur la cloche de notification. Et surtout, de me dire depuis quel pays vous m'écoutez. Ça fait toujours plaisir de lire cela dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour les futures vidéos. Ciao, ciao